Ah tiens, Tom, salut Tu viens prendre un café avec nous Qu'est-ce que tu fais là, Tom T'étais pas à l'amphi de Chevalier Non, je me suis cassé. J'en avais marre. Hé, eh, c'est pas ça qui va rattraper tes crédits, mec. Non, mais il est vraiment relou, ce prof. <rire> Moi, je le trouve plutôt marrant. Ah, Chevalier, soit tu l'adores, soit tu le détestes. <rire> Aujourd'hui, il m'a vraiment trop énervé. Il nous a encore sorti ses blagues à deux balles sur les filles, pour mettre une « bonne ambiance » d'après lui. Je me suis senti hyper mal à l'aise, ça a carrément jeté un froid. T'inquiète pas, plus qu'une semaine avec lui et tu retournes en entreprise. Mais sinon, dans ta boîte, ça va Ouais. Quoi Ça te plaît plus l'intelligence artificielle Je sais pas. Je me demande si je vais pas arrêter. Eh, hey, mais déconne pas, Tom Faut t'accrocher, là Mais C'était ton rêve, cette boîte. Et puis pense à ton diplôme. Pas de boîte, pas de diplôme, hein Ouais, mais l'ambiance, elle est vraiment pas terrible. Les mecs passent leur journée à lancer des vannes sur les réseaux sociaux de l'équipe. C'est carrément lourd. Oh, Tom, on appelle ça de l'humour. Ouais, ça a commencé par des photos de Nana, maintenant ils s'en prennent au LGBT. C'est insupportable, j'en peux plus